Bonjour à tous, chers spectateurs. Euh... Crazy Bear ou Cocaine Bear en version originale d'Elizabeth Banks. Je ne vois pas mieux comment vous vendre le concept, parce que je n'y croyais même pas lorsque j'ai montré la bande-annonce à ces deux messieurs, où je me suis dit « qu'est-ce qu'ils ont encore eu comme idée ?» Mais oui, ça existe, puisque en 1985, aux États-Unis, il euh, y a un deal de coke qui s'est mal passé un avion était chargé de cocaïne et a déversé toute sa marchandise dans un parc national et dans ce parc national eh ben, un ours s'est avéré être sur le chemin des paquets de cocaïne et s'est dit que ça sera rigolo d'y goûter et on va suivre toute une galerie de personnages qui vont croiser la route de cet ours et c'est vraiment ça le pitch du film et pour en parler avec moi donc Justin que oui. vous connaissez déjà bien et un petit nouveau Mathieu comment vas-tu ça va, merci beaucoup. Qui devait à la base faire Avatar, mais s'est avéré qu'il y a eu des petites complications et on n'a pas pu faire Avatar. Il a préféré l'ours cocaïnique. Beaucoup plus riche en Oh oui, ça c'est clair. Ah, me des effets spéciaux de James Cameron, Exactement. franchement il peut demander de mieux euh... J'ai passé une heure et demie vraiment très, très ah, forte. Voilà. Ouais. Vous sentez que ça tu va être aussi comme vidéo. Euh, non mais ils ont raison en fait, parce que même quand je leur ai proposé l'idée de la vidéo, c'était un peu sur le postulat de la blague en leur disant « Regardez, j'ai cette bande-annonce, euh, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et je me rappelle que toi tu as eu cette réaction en te disant « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et Justin a fait « Oh, moi je veux bien y ouais, aller aussi !» hein. bah, <rire> oui. Donc oui, euh, Elisabeth Banks, pour sa nouvelle réalisation, s'est dit que ça sera rigolo d'adapter donc ce fait divers quand même assez surréaliste, parce que mine de rien, euh, il faut rappeler que c'est basé donc sur une histoire vraie. Donc oui, il y a vraiment eu un ours qui s'est tapé plusieurs paquets de cocaïne dans les années 80 aux états unis ce qui reste un truc surréaliste. Euh, le film se vendait vraiment comme une espèce de, de grosse série B complètement décomplexée, hein, un espèce de délire euh, assez allumé. Euh, à aucun moment, je pense, le film ne s'est vu comme quelque chose de sérieux, et il suffit de voir la carrière d'Elisabeth Banks pour se rendre compte que ça n'est pas le cas. Elle avait envie de faire une bonne grosse comédie potage qui rappelle un petit peu certains délires américains de cette période-là. Euh, le film a eu beaucoup de mal à se vendre en France, puisque visiblement la France a du mal avec l'idée du mot « cocaïne » et a préféré remplacer ça par « crazy ». Ce qui fait que je pense que beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils vont voir lorsqu'ils vont voir Crazy Bear. Euh, et sur ces belles paroles, et au vu du contexte du film, je me tourne vers toi Justin en premier. Qu'as-tu pensé de Crazy Bear euh, C'est sympa, c'est rigolo, après euh, voilà quoi. Tu l'as vu, oui, bon, tu pourrais même temps passer de le voir en fait. <rire> Mais bon, c'était l'histoire de voir un, un film avec les copains, quoi. <rire> Après, peut-être, euh, comme tu l'avais évoqué euh, avant, peut-être un peu trop sérieux du coup euh, pour euh, ce sujet-là, quoi. Ils ont peut-être été trop, trop dans le sérieux alors qu'ils auraient pu partir sur un truc complètement euh, pété avec des dialogues un peu loufoques et tout, et là ça aurait moins choqué que là en fait. Mm. C'est tout. Mais voilà. Bon. Je suis assez d'accord. Mathieu, ton petit dépucelage. Alors oh. Oh. Au <rire> Mais euh, non, bah... Loufoque, drôle. Mais euh, c'est bizarre, parce que c'est traité de manière très sérieuse. T'as vraiment des scènes euh, poussées, euh, un peu gore, un peu vraiment action. Et à côté de ça, le film s'ouvre sur une citation de Wikipédia. Ah, attends, oui. quoi Les ours bruns ne sont pas dangereux pour l'humain. Cependant, si l'un d'entre eux devait vous attaquer, la meilleure défense, c'est l'attaque. Okay. Source Wikipédia. C'était une des premières phrases qui est... Euh, euh, ours noir, petite bagarre. Ours brun, petite bagarre. Voilà. Ça donne déjà le, le, le, le thème du film, je trouve. Qui est, euh, qui est un truc qui est pas du tout pris au sérieux et qui, qui a essayé de, de, de le devenir en tout cas. Ouais, ben bah je vais vous suivre là-dessus. En fait, euh, je t'avoue que je m'étais un peu vendu la mèche en allant voir un petit peu à gauche et à droite ce qui revenait du film. Parce que personnellement, lorsque je vous ai montré Abandon, je me suis dit, il y a un double tranchant. Soit le film va être complètement décomplexé, va assumer son côté vraiment bis et va aller dans, euh, comme tu disais, grosse blague, dialogue complètement pété et choses comme ça. Soit, et c'est ce qui s'avère être le cas, c'est l'objectif typique du film américain qui a envie d'avoir un pied dans la dérision. N'arrive pas à complètement assumer ça et garde quand même une base de pseudo-histoire avec plus ou moins des thématiques autour de la famille ou euh, ce que je trouve assez surréaliste au vu de ce que le film raconte à la base, c'est-à-dire un ours cocaïné. Euh, mais du coup, on se retrouve devant un film où on se marre. Je pense personnellement que j'aurais vu, vu sans vous, j'aurais pas plus rigolé que ça. Non, après, bon, puis il, il y a le contexte aussi, on était trois dans la salle. Oui, c'est vrai que c'est bon de le dire, on était trois dans la salle, <rire> on était que tous les trois, il n'y avait personne d'autre. Donc, euh, je pense que ça aide aussi au côté un peu décomplexé de l'appréciation du film. Mais par contre, euh, on, on peut spoiler un tout petit peu Franchement, oui, vu ouais, euh, le film, nickel. oui. Euh, c est, c est, là, je rejoins ce que tu dis, dans le sens où, à la fin, par exemple, euh, quand donc, euh, ils rentrent chez eux, etc., euh, et que euh, t'as un peu le sermon familial. Euh, oui, euh, nanana, euh, Merci d'être venu le chercher, maman. Euh, de rien, les enfants. C'est presque déplacé, en fait. Oui. Non mais oui. Par rapport à tout le reste du film, la, la, la fin, t'as des, des, des, des clichés de sermon familial qui n'ont rien à faire à là mmh. et qui, qui, en fait, qui n'auraient pas été nécessaires dans le dans le dans le film, je trouve. Complètement, complètement. Euh, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on parle tout de suite de l'écriture. Euh, le scénario est écrit par Jimmy Warden. Euh, c'est surprenant pour ce genre de comédie un peu loufoque de voir un seul scénariste. Je t'avoue que généralement quand euh, je vois des films comme ça, je vois plutôt une pléthore de scénaristes qui se sont collés à l'écriture pour essayer de faire un truc équilibré. Je pense que c'est ce qui fait que cette histoire, vous allez me dire ce que vous en pensez, sonne comme aussi convenu pour un pitch aussi barré en fait. Je sais pas ce que tu en penses Justin, mais il euh, y a vraiment ce côté... Tu pars d'un ours cocaïné et tu dérives. tu dérives sur une mère qui doit retrouver sa fille et les gars qui doivent juste aller retrouver les paquets de coke. Ouais, euh... ouais moi j'aurais pas vu comme ça. Moi j'aurais pas vu oui euh, comme ils ont fait. Moi j'aurais plutôt vu avec truc avec des randonneurs qui se retrouvent attaqués par, par l'ours et puis qui vont essayer de survivre, mais ça va partir en délirant ou quoi que ce soit, non, je sais pas. Je oui, je sais pas euh, ouais. <rire> Ouais non non mais c'est bah, de toute façon c'est ce qu'on se faisait comme réflexion en sortant comme quoi on n'aurait pas grand chose à dire au niveau de la base du film parce que honnêtement je m'attendais pas non plus à avoir un, un chef d'oeuvre de 7 art moderne ou comme tu l'as si bien évoqué un grand film d'auteur <rire> mais je m'attendais juste à ce qu'il y ait vraiment ce côté beaucoup plus décomplexé en mmh. fait qui habite l'ensemble du film et je trouve que lorsqu'on prend un tout petit peu de recul et qu'on enlève beaucoup de vannes le film reste quand même juste une histoire hyper classique d'un groupe de personnes qui se retrouvent au mauvais endroit au mauvais moment oui, oui qui, ou enfin, oui, qui veut se retrouver aussi au mauvais endroit au, au mauvais moment parce que t'as quand même beaucoup de personnages auxiliaires aux personnages principaux qui viennent se rajouter euh, volontairement dans le, dans, dans le truc donc euh, je, ouais, je sais pas non mais je, je sais pas, je pense qu'il y a juste un... On est typiquement en fait sur le film où euh, ils ont eu peur à mon avis que le pitch ne suffise pas à tenir l'entièreté du long métrage. Mmh. Où ils se sont dit, bah il faut rajouter euh, une mère et sa fille, il faut rajouter le copain de la fille, il faut rajouter euh, un flic, mmh. il faut rajouter euh, des dealers, mmh, oui. il faut rajouter le chef de gang et ainsi de suite. Ouais c'est ça, mmh. c'est enfin, un, un schéma... Et, y... Et ils ont voulu faire coup. en fait une, une histoire sur ouais, le trafic de drogue via euh, l'ours qui donc lui ben, il prend de la coke malgré lui mais, <rire> mais, et, et du coup rajouter ce côté sérieux en fait, du trafic de drogue avec un flic qui fait son enquête et puis voilà après euh, la mère et, euh, et les gamins c'est parce que bon et la fugue et tout parce que les gamins ils veulent aller voir la, la cascade et tout euh, mais oui c'est vrai que en soi, je pense qu'il y avait plus simple à faire que, Ouais comme, ouais, comme je disais, une histoire de, de randonneurs. Où, ah comme on a au début. Ouais, voilà, les, les, oui, voilà, c'est ça, les deux randonneurs du début. Moi, d'ailleurs, dès le début, je me suis dit, tiens, bah, c'est avec ces deux personnages-là qu'on euh, va faire le film. Quoi, plus peut-être un bon autre bon groupe de randonneurs. Finalement, en fait, ils servent juste là au début pour montrer qu'il y a un ours qui est fou. Et après, euh, voilà, quoi, après, on entame un peu avec D'ailleurs, une enquête policière au final, parce mmh. qu'au début, on a le mec qui a balancé la, la, la coque qui est décédé. Et donc on voit bien, bon, même si ça reste une enquête policière, c'est très suggéré, parce que bon, des flics comme ça, j'en ai pas vu beaucoup, mais, euh, mais c'est vrai, dans les, dans les films policiers et tout, voilà, mais on voit que, bon, il y a cette volonté-là de partir sur une enquête policière, et donc, en fait, c'est pour ça que tout le monde va se retrouver dans cette forêt-là, plus bah, d'à côté, bah, les, les, le, go, le, le gang qui veut récupérer la coke et tout, donc, ouais. mais bon, je pense que oui il y avait plus simple à faire au niveau... Ouais mais c'est peut-être le deuxième problème avec le format du film qui est sur 1h30 c'est ça C'est ça. Parce que du coup, en y réfléchissant je trouve que t'as plein d'un petit peu, de, enfin, t'as un petit peu de plein de choses mais t'as rien qui est poussé tu vois. L'enquête le policière qui est suggérée parce qu'à un mmh. moment tu vois une scène de crime bah, et que tu film. sais qu'il y a un perso oui. deux personnages qui sont policiers. T'as euh, un baron de la drogue qui est présent, donc tu suggères qu'il y a une histoire oui, avec oui. un cartel derrière. Bah, rien d'autre est... chose que tu suggères, oui. parce que rien n'est poussé finalement. Oui, parce que bah, le film, déjà, dure 1 et demie Puis après, je pense que c'est pas le but non plus du film de, mmh. euh, de, de, de faire là-dessus. Vraiment, le film, c'est que l'ours, il est fou, il attaque tout le monde. Après, voilà, le, le reste à côté, c'est donner un peu de contexte et tout. Mmh. Puis de contenance aussi au film, parce que bon c'est vrai que... C'est la grande problématique en fait de ce type de scénario très à l'américaine, où ils ont, oui, encore une fois comme je l'évoquais, ils ont... ils ont peur en fait que l'idée de base ne suffise pas, genre l'ours cocaïné, et ils se disent on va rajouter un flic, on va rajouter machin. Et en fait moi je me suis rendu compte qu'il y avait le problème que tu évoquais, genre vraiment on... on évoque des trucs mais on pousse jamais le bouchon assez loin, lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait des persos à certains moments qui arrivaient à retrouver d'autres persos sans cohérence. Comment le mec du cartel de drogue arrive à retrouver les gars dans un parc qui a l'air d'être immense oui, est Il n'est pas ah, supposé oui, est être ça. au courant que la coke est planquée à cet endroit-là. Comment le flic arrive à se retrouver sous le porche sans avoir la moindre idée en fait, de ce qu'il doit chercher parce qu'il n'est pas au courant que euh, la drogue est à cet endroit-là oui. ou qu'elle était planquée Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est qu'il y a trop de persos déjà. Je trouve qu'il aurait fallu qu'il y ait genre 5 persos maximum, 5 bon, persos tôt, tôt, tôt, tôt. principaux. Non, allez, 8, 8 en poussant avec les oursons et l'ours. En tout cas, il aurait fallu qu'il y ait beaucoup moins de persos principaux et que l'histoire se centre vraiment sur juste des personnages qui se retrouvent malgré eux à cet endroit-là et qui euh, vont à la limite, tu vois, enfin, pour pousser un peu dans l'idée que, que tu évoquais avec les randonneurs, qu'à la limite, ces personnages se retrouvent à devoir faire équipe pour combattre l'ours. Ouais, ouais. Or là, c'est vraiment des persos qui font leur vie, et de temps en temps, l'ours pointe le bout de son nez, et il les fait un petit peu chier. Bah, et puis c'est vrai que... Je, enfin, oui, je n'avais pas vu ça comme ça, mais effectivement, du coup, t'as pas de personnage principal Non. Enfin, c'est l'ours, quoi. Oui. Mais t'as pas de personnage principal auquel ouais. euh, t'identifie pour suivre le... le non, le puis, film. je trouve que ouais, c'est trop pris cool, au sérieux comme film. Ah bah oui moi je m'attendais un peu un truc euh, bon ça n'a rien à voir au hein, niveau du style mais un peu comme euh, les tout ce qui est Green House de chez euh, Tarantino Rodriguez mmh. euh, Rod ça je crois et puis où les machetés je me dis ils vont partir dans un délire pareil avec un ours et tout mmh. genre, euh, dans ce style là d'écriture en fait hein. mais mmh. euh, et en fait non c'est très très sérieux trop sérieux peut-être ouais. trop sérieux ouais parce que c'est rigolo mais pas tant que, pas tant que ça au final on, on a rigolé mais pas tant que ça, on mm. attendait un truc plus potage, plus. Potaches, plus... Ouais. En termes de mise en scène, donc euh, Elisabeth Banks, euh, c'est plus une actrice qu'une réalisatrice. Euh, on va pas se mentir, elle a pas été brillante dernièrement dans sa carrière, son dernier fait d'armes étant euh, l'adaptation de Charlie et ses drôles de dames, version euh, 2021 que je n'ai même pas vu parce que ça ne me titillait pas du tout. Euh, mais donc là, elle se frotte à un genre qui est très différent, donc euh, à mi-chemin entre l'action, la comédie, le thriller et le film un peu gore. Euh, et j'ai envie de renquiller un petit peu sur ce que tu évoquais, Justin, dans le fait que le film n'arrive pas forcément à atteindre son objectif principal, qui est de nous faire rire, parce que je trouve que la mise en scène, la plupart du temps, n'utilise pas assez ce qu'il y a à l'écran. C'est très bizarre, mais honnêtement, je vous avoue avoir beaucoup plus rigolé devant la bande-annonce en imaginant ce que le film allait pouvoir potentiellement me proposer que, je, que lorsque j'ai été face au film en fait où je me suis dit qu'il y avait plein de scènes qui avaient un gros potentiel comique et qui n'étaient jamais utilisées dans ce sens là mmh. j'ai en tête cette scène où il y a les deux personnages qui sont sur les arbres mmh. et, euh, et la mer qui est en bas il n'y a rien de comique dans cette scène là or mmh. dans la bande annonce on avait l'impression qu'il y avait quelque chose de comique durant ce moment là oui, vrai. Et, vrai je, et je trouve que ça se ressent dans beaucoup de scènes du film en fait bah, en fait oui quand tu regardes la bande annonce je trouve que t'attends quelque chose de comique. or ouais. Finalement, quand tu regardes, même au niveau de l'ambiance sonore, etc., t'es beaucoup plus dans le suspense sur des scènes comme ça. Oui. Enfin, même... Oui, as, que... as une atmosphère très lourde. Ouais, très alors pesante, etc. Pu... Oui, ils auraient pu faire un truc drôle à ce moment-là avec les... Là, comme un ours au milieu de grimper, là, comme un fou et tout. Ben, en fait, il se frotte à l'arbre, puis il fait des roulades par terre. Non, mais j'imagine un truc. mais ouais, ouais. Avec une, euh, une bande son euh, complètement délirante. Euh... Mm. Mais non, en fait, on est dans des trucs, oui... Euh... Ben, sérieux, quoi. Alors que le piste du film que du bon et bon. Voilà. Ça, ça. Mais tu sais qu'à certains moments, moi j'étais presque en train de me dire qu'on aurait dit un, un stoner movie, dans le sens où c'est vraiment euh, un truc improbable et on va faire comme si c'était normal. Oui. Et c'est le principe même des stoner movies d'imaginer un truc complètement surréaliste qui arrivera à des personnages, mais de traiter ça comme si c'était normal. Mm. Et sauf que là, en fait, mm. à aucun moment, on ne traite ça comme si c'était normal parce que les personnages, alors j'ai trouvé ça très bizarre parce que je m'attendais à ce qu'au bout d'un moment, ça soit un peu inclus dans le film. Tous les personnages nous rappellent constamment que l'ours est fan de cocaïne. Comme s'il y avait besoin de surappuyer cet élément comique. Et ça m'a beaucoup perturbé parce que je me suis dit, ça parle de soi en fait, il n'y a pas besoin de le répéter constamment. Et j'ai l'impression en fait que, je sais pas si c'est qu'ils avaient peur qu'on rigole pas assez, ou qu'on soit un peu perdu devant le film, mais voir constamment les personnages te dire, « Oh, il adore la cocaïne Oh, dis donc il aime la cocaïne Oh, il veut de la cocaïne Tiens, prends de la cocaïne !» Et puis, il y, de... y, y, y a beaucoup de choses, enfin, je trouve ça assez, assez incohérent tout le monde sait, sans, sans, sans même avoir vu l'ours ou autre, tout le monde sait que c'est un ours qui accroît à, à la cocaïne. Euh, per mmh. Personne n'a vu, un hein, ours, mais... Oh, euh, ça, même un personnage oui, qui ouais. arrive, qui n'a jamais vu l'ours, il sait qu'il y a un ours accro à, à la cocaïne, je... alors que c'est quand même censé être un fait nouveau. Oui, c'est... ce que nouveau, c'est pas supposé être un fait, <rire> c'est supposé être quelque chose que tu dis... Non, non, oui, non, voilà. non, mais, mais, <rire> non. Mais même au-delà de ça, je veux dire, un personnage qui arrive dans l'histoire, il, il arrive dans l'histoire parce qu'il y a un ours, qui a pris de la cocaïne alors que <rire> il, a, il a croisé personne avant qui lui a dit c'est vrai enfin ça c'est un peu incohérent je trouve aussi dans le dans l'histoire c'est que bah tu, ouais tu te retrouves avec une arborescence de personnages qui, qui savent tous la même chose qui savent tu sais pas d'où est-ce qu'ils le savent mais ils le savent et ils sont là pour ça ou euh, pour sauver euh, leurs enfants en fait. c'est ça, ça. Mais ouais ça n'a pas trop de sens Ouais c'est bizarre. bizarre Et même tu vois au final j'avais presque oublié cette partie là Mais même des éléments de comédie Qui font pour le coup hyper classique à l'américaine Je pense à la, à la Park Ranger Et au mec qui est supposé venir faire euh, L'état de l'eau ou, euh, oui. ou de l'environnement bah, C'est hallucinant mais ces séquences là Ne marchent pas Elles ne sont oui. pas drôles Alors que ça serait supposé être un élément comique Basique entre guillemets de ce type de film oui. Mais en fait, vu qu'on a déjà l'ours tu nous ramènes un truc plus classique comme ça, t'es en mode, ah, en fait je m'en fous, montre-moi l'ours, montre-moi l'ours qui snipe de la coke, c'est ce qui m'intéresse. Oui c'est vrai. Après ouais, c'est parce que c'est trop, aussi. La, la, la Park Ranger par exemple, enfin son, son rôle c'est n'importe quoi. Mm. Mm. C'est n'importe quoi. Ah bah oui. Mais c'est je pense le gros souci en fait de mettre des, des, des auteurs comme ça, enfin... Je ne dis pas qu'Elisabeth Banks c'est une généralité, tu vois, mais, mais un auteur de comédie hyper classique comme ça, qui a vraiment grandi avec, euh, ben, Elisabeth Banks, c'est 40 ans toujours puceau, euh, c'est un paquet de comédies américaines hyper potache et complètement décomplexé, mais le fait de prendre des auteurs comme ça qui ont baigné dans une espèce de comédie classique à l'américaine, et qui se retrouve sur un truc, un projet comme ça, où c'est vraiment euh, une grosse zèderie bisque dans les années 80, n'importe quel mec t'aurait fait ça avec beaucoup de premier degré, et t'aurais fait un truc, euh, genre vraiment, en fait ils auraient fait ça comme si c'était vraiment un gros film d'horreur euh, hyper radical, le fait d'amener ça dans une espèce de zèderie genre euh, génération Sharknado, où on doit rigoler un petit peu de tout avec des pitchs à la con, bah ça fait que du coup, je pense qu'elle est un peu perdue, et qu'elle a pas les outils nécessaires pour réussir à nous faire rire avec ce qu'il faut quoi. Donc du coup, elle ramène une park ranger qui a une histoire d'amour avec un gars. Elle nous ramène oui. une mère avec sa fille qui a un petit complexe. Elle nous ramène deux un espèce de buddy movie avec deux gars qui vont récupérer un paquet de coke mais sans réussir à, à pleinement créer une alchimie entre les deux. Mmh. Et on se retrouve un peu perdu nous au milieu de tout ça, regarder ça, en se disant... Mais du coup, pour toi, t'aurais plus vu ça comme un film, enfin, chanter tout l'aspect comique et, euh, et faire un film strictement euh... non j'aurais vu comme Justin l'évoquait un côté Grindhouse, genre vraiment Robert Rodriguez qui traite ça avec euh, beaucoup de second degré tout du long, ah oui, a mais un même. second degré vraiment qui se ressent ouais. constamment dans les dialogues, dans les situations, dans le choix des acteurs des choses comme ça, tu vois, on va en parler ensuite au niveau du casting, même le choix des acteurs je trouve pas qu'il ait une cohérence par rapport à des effets comiques ou par rapport à des jeux de situation, je trouve qu'ils sont juste là, ils jouent bien mais ils sont pas là genre euh, à contre-emploi, ou utilisés de manière amusante, ou de manière drôle, enfin... Des scènes comme là, je pense, la scène de petite fusillade, euh, euh, merde, dans le, dans le poste de garde forestier, là, où mmh. elle se c'est censé être drôle, mais au final, bon tu rigoles un peu, mais ça passe, côté vraiment très drôle, ou quoi que ce soit euh, loufoque, je trouve, moi, genre, je trouve que, merde, c'est assez, assez gouré, à viser, et puis ben, c'est l'autre qui a pris une balle dans la tête, mais euh, voilà, tu rigoles 5 minutes, mais moi je pensais vraiment à un truc plus, plus hilarant que ça en fait. Bon, parce que t'es plus happé par le fait de, ok, mais il est où l'ours du coup Oui c'est sûr, bah oui, mais ouais justement ce côté là, justement mmh. suspense là-dessus, alors coup, je, pas... ouais. je pense que... C'était pas... pas bien réalisé. En fait, on est quand même vachement négatif, je trouve, depuis le début. Alors, honnêtement, pour donner un petit peu de positif, on a rigolé. Il y a des moments où c'est vraiment quand même drôle, c'est potage, c'est loufoque. Et je dirais que même s'il n'est pas parfait, pour un film de 1h30, il n'y a eu aucun moment où je me suis dit, c'était beaucoup trop long. Non, par contre, non, c'est vrai. Donc, euh, parce que je, je me dis quand même qu'on est vraiment en train de mettre du tout, que du négatif quasiment depuis ah, Donc, c'est bien de ramener Après, ça aussi un ça petit aussi peu de comment positif. comment chacun le perçoit, moi... Je... Moi, je voulais, je, je pensais vraiment à un truc, comme je disais, euh, complètement délirant et tout. Euh, et euh, en fait, c'est pas si délirant que ça. C'est assez pris au sérieux. Et puis, bah, ce côté où beaucoup de personnages euh, sont là alors que pas forcément non plus l'utilité hein, comme la garde forestière et puis euh, son, son son collègue là. Euh, soit ils servent juste à faire des victimes de plus. Hein, euh, ça où les, tu attends Les, les trois jeunes, c'est pareil. Euh, elle euh, est deux ah victimes, oui. deux ah oui, victimes le... de plus, plus un qui va aider Le les gang autres. des gredins. Ouais, ça. Les gredins des bois. Les gredins, les gredins des oh, bois, putain. ouais. Donc euh, <rire> voilà, c'est des trucs, tu fais, bah ouais, ils sont là pour meubler un peu et tout, alors que... Pareil, je trouve que, enfin je sais pas votre avis, mais t'attends du comique sur le petit chien. Oui, oui. rosette. T'attends énormément ouais, de lui. Ouais, et en fait, tu vois, il dit, euh, ouais, le gros le... policier, machin, ouais. euh, bah, il a un petit chihuahua, ouais. ou je sais pas ce que c'est comme chien, ouais. mais pas enfin, ouais. <rire> un... <rire> c'est pas un chien chien <rire> <rire> mais... Un ah, chien chien <rire> <fair>. <rire> mais un, euh, un Yorkshire Un petit canidé voilà c'est un Yorkshire Et, et en fait t'attends énormément de... Parce que tu te dis bah ils vont en faire quelque chose mais non Mais non Tu, tu non. le vois juste ce chien avec son rosette C'est juste rosette, euh, rosette voilà. C'est juste en fait il, va, il joue sur le côté drôle là-dessus du flic euh, costaud et tout avec un chien... Euh... Mais il pense il fait... que ça suffit en fait, il pense que ouais, ça suffit à faire tenir le, le, le film en termes de comédie, mais non, non. Non, non, mais du, coup, du coup, moi j'aurais vu un truc avec le chien et l'ours, tu vois, genre, oh. le chien qui s'en va par euh, l'autre oui. ou puis qui finit dégommé par l'ours ou oui. comme du genre, tu vois, ou qui oui. prend la coque lui aussi, et... partir vraiment sur un gros délire comme ça, et en fait, non, pas du tout, c'est juste que le... le chien est là pour faire joli, quoi. Ouais. Euh, je vous propose qu'on passe au casting euh, très rapidement parce qu'en gros on va pas avoir grand chose à dire à part ce qu'on vient un petit peu d'évoquer. Euh, pour les rôles principaux, donc Kerry Russell joue la mère, Sari. Euh, Alden et Ron Reich ainsi que O'Shea Jackson Jr. jouent Eddie et David, les deux euh, qui sont supposés aller récupérer la coke. Euh, en chef de cartel, on a Reliota dans son dernier rôle au cinéma avant de mourir. Euh, ce qui est un peu triste de finir là-dessus parce que c'est pas ouf On a ah ben, l'acteur est mort Oui l'acteur oui, est oui, mort Oui oui, a fait des films, il y a un truc... Euh, Pauvre Eliottat euh, tu sais, en fait il est vraiment mort, <rire> il est vraiment mort Non non, il est pas mort tué par l'os, euh, par <rire> pas encore Finalement il y avait merde, un non C'est un film, Attends, hein, regarde le suivant, il sera là, mais non du coup... Non, non, non, non On a Isaiah Whitlock Jr. qui joue Bob le flic Putain il s'appelle Bob le flic quoi on a Brooklyn Prince et Christian Convery qui jouent donc Didi Henry, les deux enfants euh, le, le casting est pas mauvais encore une fois comme je l'évoquais, c'est juste que je trouve qu'il y, y a personne qui sort du lot quoi. ah bah non pas, de toute façon c'est pas un film non plus où tu, sors, où tu vas sortir un acteur du lot ouais mais tu, tu as Reliota par exemple bon je dis pas que Reliota c'est un immense acteur mais Reliota c'est une gueule de cinoche oui, je veux dire quand tu la vois euh... tu l'identifies et je trouve que là il y a aucune scène où je me suis dit ils ont bien utilisé Reliota. Hein. Non, bah... Son... Et j'ai trouvé ça dommage. Mais tu vois, je prends un exemple dans le genre film de flic un peu pété. Euh, je prends The Nice Guys, euh, qui est un film de Shane Black avec Ryan Gosling et euh, Russell Crowe. Duo improbable sur le papier. Je veux dire, les deux mecs n'ont rien en commun en termes de carrière. Mais le fait de les utiliser comme ça, à contre-emploi dans le film, ça fonctionne. Et dans le même genre... T'avais avais un film où Russell Crowe jouait un euh, chauffard euh, complètement éclaté, alors je faudrait que je retrouve le titre du film, mais où du coup il jouait ce type de personnage. Pareil, c'est à contre-emploi. Et là, je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que tous les acteurs rentrent dans la casse parfaite de leur personnage et qu'à aucun moment ils arrivent à parfaitement jouer avec, mmh. leur, euh, avec leur personnage. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que du coup... C est, c est... Là, tu... ils sont utilisés à contre-emploi, mais c'est poussé, ça va, va jusqu'au bout. Mmh. Tu vois c'est pas un petit machin de ça, un petit machin de ça, un petit machin de ça, et puis tu fais un gros boui-oui euh, avec euh, plein de trucs mixés. Mmh. Là c'est vraiment, on pousse le truc jusqu'au bout. Donc euh, Crazy Beer, du coup c'est pas forcément, euh, c'est pas le cas. C'est mmh. -ce un peu dommage du coup, parce qu'encore une fois ils jouent bien dans la grande majorité, ils sont bons hein ils, Non, ils, ils, euh, ils font, taf. Fait, oui, ils font le taf, ils font bien le taf. Mais de toute façon pour un film comme ça... Je pas vraiment d'acteurs qui va se révéler ou quoi que ce soit. Oh non, non, non. Puis encore, t'as tellement, enfin, si objectivement, t'as tellement peu de scènes finalement centrées sur les acteurs. Oui. Que heureusement, que ça ben, se en fasse fait, bien. ils sont là pour combler... Euh, voilà, quand, quand il n'y quand a pas l'ours. Voilà, c'est ça. Quand l'ours ne les attaque pas, quand machin... Arrive, ouais, ou... voilà, et... c'est ça. Ce qui est oui. un peu triste, parce qu'encore une fois, il pourrait être un moyen d'appuyer la présence de l'ours. Et de rendre oui, ça encore aussi. plus décalé. Oui. Mais je pense encore une fois aux au Aya Whitlock Jr. qui joue le flic. Oui. C'est le seul qui pour moi arrive à avoir quelques scènes où tu te dis « Ah, il se passe quelque chose ». Genre la scène où il est à moitié en train de crever où il dit à sa partenaire tu t'es bien occupé de mon chien, non parce qu'il faut en prendre soin quand même, c'est une idée d'amour. Et tu te dis, ok, là, là ça se tient. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu ça de meilleure manière avant, mmh. mais ça se tient. Oui, oui, non mais oui, oui. Et t'as juste des tout petits fragments comme ça où tu te dis, aïe aïe des idées rigolotes. Mais c'est. Ouais, mais encore une fois, c'est pas poussé assez loin, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début. Mmh. On arrive à la fin de cette vidéo, mais bon messieurs, qu'est-ce que vous retenez de Crazy Bear? Tiens Mathieu, vas-y commence. Bah franchement j'ai passé un bon moment. Parce que globalement, effectivement, c'est vrai qu'on dit beaucoup de négatif, mais euh, globalement j'ai passé un bon moment, on a bien rigolé. Oui. Parce qu'en fait, il y a certaines scènes qui sont très absurdes et donc au final ça en arrive à être drôle parce que c'est exagéré. Mmh. Mais, euh, mais euh, effectivement, et, tu te dis il aurait fallu un peu plus de temps pour euh, approfondir certains sujets mais d'un autre côté il fallait pas faire plus non il avec... fallait pas faire plus Donc, parce que euh... avec en plus le nombre d'acteurs qu'il y a et tout mmh. plus ça aurait été euh, ouais, ouais c'est ça je ça, ça aurait trop. accordé trop de temps en fait aux autres genre aux acteurs et tout genre aux... l'histoire autour en fait mmh. alors qu'en plus tu vois que c'est juste là pour combler quoi oui c'est ça, ça ouais en fait le... le flic qui sort qui sa juridiction pour aller chercher euh... oui aussi oui, oui euh, non, voilà, mais le format est bon pour euh, ce que c'est mmh. Mais... Euh, faut pas en attendre plus. Faut pas en attendre Non, non, non. Plus. Puis voilà, nous, après, on a eu la chance d'être que tous les trois dans la salle, c'est peut-être aussi oui. pour ça qu'on a bien rigolé. <rire> oui, ça a mais... peut-être aidé. Donc, voilà, mais... Oh, ouais. T'es ouais. sur la même longueur d'onde, du Justin ouais, tu vois ça, des ça, trucs ouais. à rajouter. non non Non, non, non, clairement pas. Après... Euh... Oui, voilà. Mmh. On n'a pas parlé de la performance de... De l'ours ah oui, On n'a pas parlé de la performance le de l'ours. Bon il y a, y a un performeur hein. dans, ouais. dans, le, dans le casting de fin. Donc, euh, ouais, donc ça veut dire qu'il qu y a un mec qui vrai. était sous le costume. Le ouais, l'ours, c'est bien fait. Par ouais. ouais, ouais, ouais. rapport à d'autres films où il y, y a des animaux euh, voilà, qui sont faits euh, numériquement ou je ne sais comment, euh, là, pour le coup, la l'ours, c'est bien fait. Euh, euh, c'est pas flagrant à l'œil, quoi. Non, bah, je ne veux pas rajouter grand chose, vous avez raison. Un... Disons que si on devait résumer sobrement, c'est un bon délire à voir en bonne compagnie. Parce que je pense foncièrement que si vous le voyez seul, oh oui, non. Ah, vous ouais, mais pouvez un peu vous ennuyer. Hein. One shot, quoi, tu le regardes qu'une fois. Ah oui, ah par bah, contre, oui. euh, c'est pas un film que tu vas ah dire, oh Ah, oh, j'adore ce film, je vais le regarder. Ah, ouais, <rire> ah, je me marre à chaque fois dedans. Ah, j'adore, <rire> ah ouais, je je c'est génial. Là, tu non, le regardes, tu finis le film, tu fais Ouais, bah, c'était bien. C'était sympa, tu as passé un bon moment. Et puis, et puis ça s'arrête mmh, mmh, mmh. Voilà, vous l'aurez compris, c'est bien résumé, Crazy Bear d'Elisabeth Banks, c'est un bon délire, en one-shot, en bonne compagnie. Point. Voilà. c'est pas tout seul, chez vous, en mode, je vais regarder un fantastique non, bon, film de. La manière dont vie, tu sais, tu dirais les, les bandeaux que t'as au début. Yeah. <rire> des, des un film de, raffiné, de, de intelligent Gascade et drôle. Euh, pas ça tout seul loup. chez <rire> vous, euh... <rire> ce sont des acteurs. <rire> <rire> Ils ont été entraînés, ne faites pas ça chez vous. Euh, euh, puis, euh, oui, voilà. Et puis en fin de soirée aussi, euh, bien arrosé, ça peut être. Ouais, rigolo. Voilà, <rire> C'est bien résumé, c'est bien résumé. T'as pas envie de réfléchir. Quoi. Ah non, non, non, clairement. de toute façon, je ne pas ça pour réfléchir. <rire> Mais à eux est-ce qu'ils ont réfléchi à faire comment faire le film déjà <rire> Non mais c'est ça parce que tu dis quand il y, y, y a eu tout un travail autour de ça. Ah oui Il y a eu des personnes qui ont été oui. mobilisées pour le réaliser, voilà. pour le mettre en place, etc. Il y a eu des, des, des financements qui ont été trouvés. Et tu, et quand tu vois le résultat <rire> Ouais, Non mais déjà quand tu vois le résultat, mais déjà comment tu vends le projet mm, Oui. On va faire un truc les gars. Comment tu dis aux acteurs Un ours, bon. il prend de la cocaïne. <rire> On aurait besoin de 60 millions pour faire le film. Ça va être un... Bon ça va pas être un carton en fait. Mais... Mais on va passer ouais. un bon moment. Ouais. <rire> mais une seule fois, une seule fois. <rire> non mais c'est... C'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Merci messieurs pour bien ce bien petit bien. moment de franche rigolade. Euh, et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films bien évidemment. À plus. Né, a plus. N'ayez pas peur, dites au revoir. Au revoir. <rire> au revoir. <rire> La remise en perspective du film... Oh non, mais comment on a pitché Alors les gars, c'est sérieux, il me faudrait 60 millions de brousoufs, ça un, un ours, il prend de la coque. Et c'est basé sur une histoire vraie, donc ouais. vous pouvez rajouter ça au début du film. Et tu veux du crédit tu Mets une petite citation de Wikipédia. Vas-y.